Bonjour, bonsoir, comment vous êtes Ça dépend de l'eau. regardez cette vidéo, ça Moi, salut à la gloire de Dieu Moi, ses amis moi, c'est ses frères adorateurs, Bertin d'Orville-Mort. Nous faisons cette vidéo pour nous capables motiver pour ce que 15 août ça, venir, nous allons publier une nouvelle musique sur la chaîne YouTube qui c'est Adorateur Bertin d'Orville-Mort. Comme on dit déjà, depuis quelques temps, chaque 15 jours, nous partageons une version de la musique dans le champ d'espérance qui en français nous traduit en créole pour vous, vous pour aider à continuer à adorer bon dieu donc 15 août ça nous avons une bonne nouvelle pour vous nous avons partagé 58 français ensemble avec vous donc version créole là la musique sali en français dans le champ d'espérance là nous avons traduit en créole pour vous 58 français par contre avec musique quoi qui musique 58 français j'entends ta douce voix jésus je viens à toi donc 58 français c'est musique ça a gagné pour nous traduire pour vous Qu'a présenter sous chaîne youtube nos adorateurs bertin d'orville mort quelle que soit sous plateforme que vous des ces vidéos ça regardez des petits motivations ça nous encourager à Rejoignez-nous sur YouTube, a abonnez avec nous pour que chaque jour jours, vous toujours joindre nos nouvelles traductions que le Seigneur lui confie à nous pour nous capables partager ensemble avec vous. Donc nous connaissons travail, il en pile, il y besoin en pile mais c'est pour raison ça n'a pas l'autre monde à rejoindre notre chaîne YouTube et et là et ou même partager vidéo là et lors joignez, continuez partager pour que plus de monde capable pas bénéficier du travail ça. Bonjour béni, Rendez-vous à ce 15 août sur le YouTube Adorate Berthe dorville Mort pour une nouvelle traduction ça qui c'est 58 français. J'entends ta douce voix la présenté lit en créole. À 15 août. Ciao